Je te dis, je pourrais pas venir. J'ai beau chercher toutes les solutions, je ne pourrais pas venir ce jour-là. Bah attends, euh, démarrant, je suis pas indispensable. Bah tu bosseras tout seul et puis c'est tout. Attends, c'est déjà arrivé. C'est la grève, c'est la grève. Il a pas de transport en commun. Oui, non. Non, c'est pas le nouveau iPhone. Euh, non, c'est un miroir. Je, je me parle. Parce que comme euh, je bosse pour moi-même personnellement tout seul, du coup, je m'avertis que je pourrais pas venir au boulot le 5 décembre prochain parce qu'il y a des grèves. Donc il n'y a pas de transport, Abdel. Hein, euh, on n'en reste pas moins euh, courtois. Hein, euh, c'est pas parce qu'on bosse tout seul que la moindre des choses c'est l'avertir. T'imagines euh, J'arrive au boulot, je suis pas là. Je me dis tiens, je me suis pas averti quoi. Ah, ça, ça fait bien, franchement. Euh, bonjour la confiance quoi. Bah oui, attends. Hein, la moindre. Non, mais non. Mais non, je t'aime. T'es beau toi. <rire> T'es mignon. Hein. Pardon. Oui, non. Alors voilà. Bah, je bosse tout seul, mais il y a quand même un esprit d'équipe. Que voulez-vous, c'est comme ça.